Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avec vous, Monsieur Cédalès de la chaîne TV. je vais vous proposer quelques activités. Alors, ces activités sont destinées uniquement pour les adolescents, les faux adolescents, les adultes qui ont un niveau de français passable, un niveau de français débutant. Alors, regardez ici, vous avez ici deux activités. Vous allez déjà lire le dialogue. Vous allez tout simplement répondre par vrai ou faux. Et deuxième exercice, il faut compléter par l'article indéfini, soit un, soit une, soit des. Alors, regardons ici, s'il vous plaît, vous avez ici la suite des activités. Activités numéro 3, 4 et 5. Alors, il faut compléter par les articles contractés, soit O, soit à la, soit O avec X. Et que pouvez-vous acheter dans une boulangerie-pâtisserie On dirait les bonnes réponses. Et le plus important ici, c'est 5. Il faut compléter le dialogue suivant. Entre un boulanger et un client. Voilà, ça est ce Ça, est ce qui est plus important. Alors, si vous aimez bien sûr ce genre de vidéo, hmm, il faut tout simplement vous abonner dans notre chaîne, hein. mettre des likes, euh, mais si vous voulez bien sûr avoir de nouveautés, il faut tout simplement cliquer sur la cloche et aussi ajouter des commentaires. Voici la correction de ces activités. Comme vous avez vu, ces activités sont destinées uniquement pour les adolescents, les faux adolescents, et les adultes qui ont un niveau de français assez bien et qui aimeraient leur, qui aimeraient bien sûr améliorer leur façon de communiquer beaucoup mieux. Là, on va commencer par la correction de la première activité. Il faut relire tout d'abord le dialogue et après répondre par vrai ou faux. On dit la cliente achète du pain. Vrai. La cliente voudrait aussi une tarte. vrai. Alors l'employé propose deux sortes de tartes. C'est faux. Elle propose trois. Alors la cliente choisit la tarte aux pommes. C'est faux. La cliente choisit la tarte aux fraises. Alors c'est facile. Deuxième activité. Il suffit tout simplement de mettre des articles indéfinis soit, un pour le masculin, une pour le féminin, des pour le pluriel. On dit une baguette, une glace, des bonbons, un pain de campagne, une gauche des gâteaux, une tarte, un gâteau et un croissant. Voilà. On passe maintenant vite fait au troisième activité, voici la correction. Maintenant, il suffit de Complété par euh, des articles contractés, soit O, soit A la, soit O avec X. Par exemple, une tarte au pommes, hein? un éclair au chocolat, un chou à la crème, une glace à l'avenir, un sorbet au citron, un bonbon à l'amande. Alors, lui, il doit faire très attention, hein? Surtout avec ces articles contractés. Alors, O, oh, c'est toujours avec le masculin, alors féminin, et O oh, féminin, masculin pluriel. Alors, que pouvez-vous acheter dans une boulangerie de pâtisserie C'est un jeu de vocabulaire. On peut acheter un croissant, on peut acheter une baguette, un chausson, un chausson aux pommes, une tarte aux poires. Euh, peut-être une brioche, un éclair au chocolat, un pain au chocolat, voilà. Tout ce qui est rapport avec la boulangerie et pâtisserie. On arrive maintenant au dialogue. Voilà, C'est très très important, le dialogue, il faut compléter. Voilà. Regardons oh, s'il vous plaît. Alors si vous aimez bien sûr ce genre de vidéo, vous pouvez vous abonner. Hum? Euh, si vous êtes nouveau ou nouvelle, vous pouvez vous abonner dans notre chaîne. Mettez des likes, des commentaires et cliquez sur la cloche pour avoir de nouveautés. Alors complétez le dialogue suivant. On dit monsieur, bonjour monsieur, monsieur, bonjour monsieur, je voudrais deux croissants. Bonjour madame, je voudrais deux croissants. Soit un, un employé, peut-être une femme, peut-être un homme. Alors bonjour monsieur, je voudrais deux croissants. Oui monsieur. Voilà, deux croissants et avec ceci, je voudrais prendre aussi une tarte pour cinq personnes. Euh, nous avons des petites tartes aux pommes, aux framboises, aux citrons. Deux petites tartes aux citrons, s'il vous plaît. Euh, voilà, monsieur, deux petites tartes aux citrons. Voilà, c'est tout, c'est tout, c'est tout. c'est tout. Alors, je répète encore une fois, je suis vraiment ravi de vous rencontrer ici, dans notre chaîne. Alors, euh, si vous aimez bien sûr ce genre de vidéo, vous pouvez vous abonner, euh, partagez cette vidéo partout dans le monde, bien sûr. Alors, euh, abonnez-vous, euh, mettez des likes, euh, mettez aussi des commentaires, d'accord, euh, si vous voulez bien sûr. Et cliquez sur la cloche pour avoir de nouveautés. Alors, euh, c'était avec vous, monsieur Safdalel de la chaîne Jocomonic TV. Et cette chaîne est destinée uniquement pour apprendre les langues vivantes. Euh, voilà.